The third lesson. La troisième leçon. Très bien. On va à la piscine. On va à la piscine. On va à la piscine. It means we go to the pool. D'accord. On va à la piscine. Qu'est-ce qu'on a besoin pour aller à la piscine? What do we need to go to the pool? Qu'est-ce qu'on a besoin? Un bonnet, un bonnet, a swimming cap, un bonnet, un maillot de bain, un maillot de bain, swimming suit, un maillot de bain, une serviette, une serviette, a towel, une serviette, et des lunettes, swimming glasses, des lunettes. Donc, on a quatre choses, we have. Four things. Un bonnet, un maillot de bain, une serviette, des lunettes. Très bien. Rokhaya, qu'est-ce que c'est ça? Une serviette. Une serviette. Serviette. Une serviette, très bien. Lara, qu'est-ce que c'est ça? Un bonnet. Un bonnet, très bien. Selim, qu'est-ce que c'est ça? Un maillot. Et et? Deux, deux. De bain. Bain. Un maillot de bain. bain. Un maillot de bain. Un swimming suit. Un maillot de bain. Très bien. Lana, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Des lunettes. Des lunettes, très bien. Donc, on a besoin de quatre choses pour aller à la piscine. We need four things to go to the pool. La piscine. The pool is la piscine. Un bonnet, un maillot de bain, une serviette et des lunettes. D'accord Très bien. On va ouvrir le livre, on va ouvrir le livre, page 28. Le livre page 28. D'accord. On va écouter l'audio. On va écouter l'audio et on va voir où sont les affaires. We are going to listen to the audio and we are going to see uh, which one have un maillot de bain, une serviette, un bonnet, des lunettes. D'accord On va à la piscine. Activité 1. Lucie va à la piscine avec sa classe. Écoute et montre les affaires de piscine. Aujourd'hui, les enfants, à la piscine, on va nager 10 minutes. Vous avez vos affaires Moi, j'ai mon bonnet de bain. Moi j'ai mes lunettes. Et moi, j'ai ma serviette. Très bien. Alors, Lara Oui Qu'est-ce que c'est ça Un bonnet. Un bonnet. Très bien. Est-ce que tu peux me dire la couleur Est-ce que tu sais la couleur Vert. Ça, c'est vert, ça Bleu. Bleu. Très bien, Lara. Bleu. Très bien. Rokaya, qu'est-ce que c'est Des... Qu'est-ce que c'est Des lunettes. Des lunettes. Très bien, Rokaya. Des lunettes. Alors, dis-moi, quelle est la couleur Vert. Vert. Vert. Vert. Très bien, Ok. Vert. Lana, comment ça s'appelle ça Un, euh... maillot. Ah. Un maillot. Un maillot de... Très bien, Lana. Un maillot de bain. Et quelle est la couleur de son maillot Quelle est la couleur Jaune. Jaune. Très bien, Lana. Jaune. Très, très bien. Cédra Oui. Qu'est-ce que c'est ça Une Une Une Serviette, très bien. Une serviette. Quelle est la couleur? What is the color? Quelle est la couleur de la serviette? Vert. Vert, très bien. Vert, très très bien. Donc on va écrire ici. On va faire ici. Célim? Oui. Comment ça s'appelle le premier? Qu'est-ce qu'on va écrire ici? Le ben non. Le bonnet. le bonnet. Le bonnet. Très bien. Donc, le premier mot, c'est le bonnet. The first word you're gonna write is le bonnet. Here. D'accord Le bonnet. La deuxième. Alors, la deuxième. Ici. Qu'est-ce que c'est ça, Lara Une serviette. Une serviette. Une serviette. Très bien. rokaya qu'est-ce que c'est ça un, un maillot un, un ma ma de, de bain. Très bien, un maillot de bain. Très bien, Rokaya. Un mmh. maillot de bain. Très bien. On va faire une révision. D'accord We're gonna see if you remember. Très bien. Là, on va faire ce jeu ensemble. We're gonna do this game together. D'accord Très bien. Alors, Lara, comment on appelle ça Comment on appelle ça Les poissons. Un boisson. poisson. Poisson. ça Poisson, d'accord? Poisson. Très bien. Alors, Céline, qu'est-ce que c'est ça? Oh, mm. Un. Un. Fromage. Fromage. Fromage. Fro fromage. Très bien. Un. Fromage. Un fromage. rokaya est-ce que tu te rappelles qu'est-ce que c'est Do you remember what is that um, what is... À l'école, at school. Qu'est-ce que c'est ça Géo... géographie. géographie, Géographie. Tu te rappelles Do you remember when we took géographie français histoire anglais oui oui très bien donc ça c'est la géographie Géographie. p h i e i E. très bien. Lana, qu'est-ce que c'est ça, Lana la gomme. la gomme, la gomme, la gomme, voilà, la gomme, très bien. G-O-M-M-E, d'accord D'accord, c'est ça. Dis-moi, comment ça s'appelle ça Cho chocolat. Chocolat. Très bien. Chocolat. Cho -co La. Très bien. Chocolat. Selim, qu'est-ce que c'est ça. Qu'est-ce que c'est ça, Céline? Et. Est-ce que tu sais? Oui. Oui, qu'est-ce que c'est? Et ce. Ce. Cerise. Cerise. Très bien. Cerise. Rokaya? Oui. Très bien. Rokaya, qu'est-ce que c'est ça? À l'école. Qu'est-ce que c'est Mathématiques. Les mathématiques. Très bien, Oké. Les mathématiques. Les mathématiques. T. H. E. M. A. T. Mathématiques E et S. Alors. Mathématiques M, A, T, H, E, M, A, T, I, Q, U, E, S. D'accord? Très bien. Rokaya? Oui. Tu m'entends? Do you hear me, Rokaya? Oui. oui. D'accord. Comment ça s'appelle ça? Ça. Si? Si. Oui. Les ciseaux. Ciseaux. Oui. Do you oui. remember, Rokaya? Do you remember when we took ciseaux together? Oui. Oui. Oui, d'accord. Très bien. Euh, ensuite, euh, Lara. Oui, oui. Comment on dit ça Musique. La musique, très bien. La musique. La mm -hmm. musique. Très bien. Musique. Lana. Merci. Oui, Lana, is it, oui. Was it, is it, Is music with a Q or a C? No. C, it's in English, Okay. En français, Q, U, E. Q, U, E. D'accord? D'accord. D'accord, très bien. Cédra. Comment oui. on dit ça, Cédra? Ça. <rire> Comment ça s'appelle Est-ce que quelqu'un sait Dites-en moi de nom. Oui, oui, that? oui, je I sais. I know. Know. Trousse, trousse, trousse. Très bien. Bravo Lana. Bravo Lara. Trousse. Une trousse. couse double s double s e très bien euh, Rocaya comment on appelle ça mm -hmm. comment ça s'appelle comment ça s'appelle euh. mm -hmm. Euh, penses, la, poule, que... la poule. Poulet. Poulet. pou La poulet Poulet. Bravo, Rokaya Poulet. Très bien. Euh, Lara. Oui. Comment ça s'appelle ça Comment ça s'appelle mmh. Une serviette. Une serviette. Serviette. Serviette. Très bien, une serviette. Double T. Yes. Double T. E. Rokaya, qu'est-ce que c'est ça Yes, Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Des um, Lunette. lunettes. Lunettes. Lunettes. Tu as aussi des lunettes, Rokaya. You have lunettes. Lunettes, it's not only for the pool, it's also the glasses, okay Très bien. Oui. Lunettes. Très bien. Lana, qu'est-ce que c'est ça? Lana. Ma tomate. tomate. Très bien. Une tomate. Une tomate. Cédra. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que... Euh, carotte. Carotte. Très bien, Cédra. Carotte. Très bien. Carotte. Tu as tout écrit, Rokhaya Did you write all, Rokhaya Oui. Oui, très bien. Oui. oui. Lara, c'est bon Très bien. Cédra, est-ce que tu as écrit sur le livre Did you write on your book The answers Oui. Oui, très bien. Oui. Lana Alors, on va repasser au cours. We're gonna go to see the course last time une dernière fois on a parlé sur qu'est-ce que tu manges we talk about what do you eat les boissons l'eau le jus d'orange le lait les légumes the veggies la salade les carottes les petits pois les fruits, the fruit, les cerises, les pommes, les bananes, les fraises, les poires et les tomates. Autres, others, on a le pain, les frites, le fromage, le poulet, les spaghettis, la pizza, le poisson, le chocolat, le gâteau et la glace. On a appris aussi qu'est-ce qu'il faut faire en classe. We did, we did also. What do we do in class? Dessiner, colorier, coller, découper. D'accord? Et à la piscine, à the pool, what do we need? Un bonnet, un maillot de bain, une serviette, des lunettes. D'accord Ok. Est-ce que vous avez compris Did you all understand Oui. Oui, oui. oui Lara, tu as compris Oui. Oui, oui. d'accord. Alors, est-ce que vous avez des questions Est-ce que vous avez non. des questions Non. Vous avez tout compris C'est tu as compris Cédra, did you understand Oui. Oui, oui. Rokaya Oui. oui. D'accord, Lana, tu as compris Oui. Très bien, Lara oui. oui. Oui, très bien. Alors, on se voit samedi, faites les devoirs. I'm gonna see you on Saturday, do your homework. Ok. D'accord. Allez, au, au revoir. On a fini le cours, au revoir. Au revoir. Au revoir, Lara. Ah, I will call you, okay? Revoir, I will Dalia. call you now. Au revoir, Cedra. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Yes. yes. <laughs>